Ok, donc on va utiliser l'application ES Explorateur et pour ce tutoriel, il faudrait que ton téléphone soit d'abord routé. J'ai d'ailleurs fait un petit tutoriel vidéo dessus que tu peux aller regarder. On se rend alors dans le menu de gauche, puis sur Outils et on active l'explorateur route. Ensuite, on clique sur Local, puis sur Périphérique. De là, on choisit Data et on descend jusqu'au dossier MISC. Puis on cherche UFI. On ouvre alors le dernier fichier avec notre éditeur de texte.